Bon thé balandi Balandiya les avertit, nakatiya chaîne abusou les avertis YouTube et puis la site abusou les avertit. Point la bino on nous est repassé ensemble l'élo, un cadre par émission l'évangélisation évangélisation, mais mission l'abuso cadre purement évangélique par mission l'abuso Christocentrique, c'est-à-dire centré sur la personne de Yeshua Toi as à côté à tu toi à côté à tout pétrole, toi à côté à tout philosophie, mais toi avec les paroles de Dieu, les paroles de Dieu pour la moult agrandir l'abuso, as à la réellement sauvé. puisque que mission au Yeshua tu qu'à l'abuso à l'obito que de part dans le monde, tout ça là, battenions son mot qui liba disciples Mais malheureusement, au tout au le moins les lots, ils allient un problème puisque, euh, question de tout le lobby, ce qui, tout ça qui n'attend ou y'a Noé, tu n'as pas de côté en arche, question de tout le monde, tout le monde, ça dit, ce qui, tout ça qui n'attend ou y'a Noé, est-ce que tu n'as pas de côté en arche, y'a ouzou l'andangaye, est-ce que tu n'as pas de côté arche, y'a Noé. Vous savez, deux fois, battenions, bah, ça va faire confusion. Bakanisake, Aksha naweza haki nzamba zo bonde la batu kupa kota. Batu bakani saake, aksha naweza haki fason nzamba zo benga batu bakota. kota. Non sepasa. Aksha nawe nzamba saake pona ku punir batu. Pona kuifase ko, batu na mokili. Aksha naweza haki moko ya kolero nzamba ya nangu, nango. Anver batu, anver masumu, anver kreaturi na ye. Zamba a silika qui na qui a effacé, la Mokili, qui a bandela moquili. Zamba la batunyons la moquili puisque ma belle mingi. Ach no ce n'était pas une chose y'a que comme d'autres gens me il y a d'autres même qui font des assemblées. Arche Noé, c'est-à-dire, nous sommes à côté Non, ce n'est pas ça. Archa Noé, c'est la punition. Pour zambe nous à Pesaki et pas à Moutou. Pour Moutou à comprendre que nous sommes Pour Moutou à comprendre que nous sommes à Salaki et Foutiye. Pour Moutou à comprendre qu'il y a un Dieu qui décide sur toutes choses. Archa Noé, ce qui est l'élo. Est-ce que vous avez ou, ou, parmi ba Est-ce que ceux qui ont noé sont noé ça et ça l'ami vidéo Est-ce que ba vous qu'on a kat noé? Puisque à l'époque ce n'était pas volontaire à batoana na mais il s'est choisi n'est-ce pas un moyen de y a punir, il a juger mutu, il juger mokili Puisque Dieu est souverain, il peut faire des choses telles qu'il veut. D'enga lingi. Alors, bon, quand Mathéa O'Malam, vous pouvez comprendre quelque chose, tout ça moukanda, Genèse au chapitre 6. On entend rapidement. Donc, Genèse chapitre 6. Verset. Verset 5. Mais ça nous a dit que je ne pas d'habitude. n'est-ce pas oswatang yakutanga chapitre pour euh, comprendre contexte il ya texte oyo maintenant kutanga a koutanga, ah, pour la raison atang na mission donc Genèse chapitre 6 verset 5 natangi l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur terre sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal na traduction nous. Nzambe a monaki et et a monaki était mabeyabatu et et comment il tellement mingi bien mataki tellement makasi nakati amokili et que makanisiamité manabango et cela qui micolognon sokoube nakati ya masumu. Na verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Nzambe a a, a, a, donc Nzambe a regretté qu'pourquoi tu as ça cela qui moult na kacha mokili et puis à Bible zo ba keno Nzambe a ko qui ma wa mingi na kacha motema na ay. donc en 7 et l'Éternel dit J'exterminerai de la de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me répends de les avoir faits. Zamba lobi ke, nako boma mokili mbimba. Batu na chaki nakati ya mokili, nakoboma bango. Banyama nyosu, bandeke nyosu, ba onyosu barampa katon, bareptil, ba reptil, ba likolo, nyosu nako, nako boma yango to, nako bebisa yango to, nako ekstermine yango, puisque naregreten nengi na kele ki nasa ki babilo wana. Me siko prasa za kwenye na, Genèse 6, 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Tout voilà. y a la place. Nous avons dit question est-ce que ceux qui ont les -le alors, à -t -t est été en train de se faire, ou en Tonga go l'ibanda arch. Et t'au moni à Genèse 6, donc Bible lobi que d'abord à 7 nzamba lobi yemo que j'exterminerai de la de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me répands de les avoir faits. Nous avons le c'est à dire soit bien non et l'homme disparaître ni mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel c'est à dire il y a relation Ya on a tiki, moment yon s'to repasse, n'a m'a beaucoup en kolo. Yé m'a beaucoup a tambouis abiso. A lobe la yonanga, afin que na souka émission ouyo, ou comprendre quelque chose. Afin que vidéo ouyo, ezala ponayyo debu, y'a relation assi kanan kolo nayo. Na, na komboa yeshua, amen. Men, noe trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tout les monde a malgré puisque je suis attaqué la de malgré puisque je suis attaqué à niveau. a un qui me affligé, qui m'a toute tout Mais, je suis moko. a trouvé grâce na la son pourquoi Noé a-t-il grâce à la mission de Tout pour te comprendre. Tu as sauté, tu as sauté 7, tu as sauté 7, tu as sauté 7, 8, jusqu'au 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Diocie, je question. a lobby Na Genèse chapitre 6, verset 7, nous avons dit, nous avons dit, Na mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ce qu'on a dit, c'est une question. Mais pourquoi Noé trouva grâce dans le Réponse Réponse, il y a verset 9. Le que Noé était un homme, d'abord juste, un homme intègre, et puis il marchait avec Dieu. Juste, intègre, est ami de Dieu ou étant avec Dieu. Si vous avez une question, na lobby, selon le titre, est-ce que vous avez un peu Puisque vous plus tard que vous avez un peu nzambe dima qui malgache qui qui n'a pas n'a pas se bloque nyon so mais nzambe asa qui a préférence na n'inga n'inge asaki qui na nowe, n'inge pas asa qui grâce na banyamol tomon tozmon tozmon alélo bangombe bantaba bampuku banyoka bah comment appelle ça bah bah bah bah mousselekete bah nini bah bah monde mona kalelo et ça bah oba qui n'est-ce pas nakata de lui puisque banema oba obaza qui avant nabat obaza avant il faut comprendre que ici il y avait épisode carte de genèse chapitre 6 botanga pour comprendre l'histoire que que Mais il y, avait, il y avait tellement un grand nombre de gens qui ne mettaient pas le Seigneur, qui ne servaient pas le Seigneur, qui ne voulaient pas entendre, écouter les choses de Dieu, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Vous euh, comprenez le combien La bandé Noé, ce n'était pas un acte qui a Batu. Non, non, non, non, non, non. Akshan qui vraiment acte yako punir moutou. Nzambal oubi, is enough. Trop c'est trop. Dieu dit trop c'est trop. Dieu dit trop c'est trop. Je dois tout arrêter. Je dois prendre une décision finale. Puisque nzambé, akkoibitakana m'abété. Le Seigneur que nous servons n'aime pas le péché. Lorsqu'il y a de péché, il ne m'attaque pas dans les autres péchés, passe, quand, des péchés, ma croyez-moi, croyez-moi, même sous la grâce, Dieu continue à ne pas aimer le péché. Ce n'est pas la grâce qui fait que rendre péché malheureux, mais non, non, non, le péché reste quelque chose que Dieu n'aime pas. Hum. On a le bien, on a le bien que, construction et arche à Noé, ce n'était pas un acte évangélique. Ce n'était pas pour que la batou venez, boya, bokota, non, non, non, non, non, non. C'était une histoire que Noé a eu, n'est-ce pas, dans Nzambé, A vu grâce à Nzambé, Noé a tongi, masou, c'est que Dieu lui avait dit à Koti Sibanyama, na ka 8, y compris et bien sûr. Et les qui tellement plus de 6 mètres, 13 mètres, donc de donc d'hauteur de, de, tout ça. Mais ils gens qui prennent à cou garde, des cas cas, bateau comme Dieu, comme Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, les animaux au ils ont trouvé aussi grâce aux yeux de Dieu. Bon, compagne, le cours. Et, ce qui est à est la 14e, c'est un moment place, nous avons besoin toi Noé, donc fais-toi une arche de bois, de, donc, de gopé, ou gopé, tu disposeras cette arche en cellule, et tu, tu euh, l'enduiras de poids, en, donc, en dedans et en dehors. Après, c'est, c'est, c'est, dit Noé, en fait, cette, euh, c'est, euh, Um, foi qu'il avait en Dieu. Et la Bible ne nous dit pas ici ce qui Noé en est mon ato, mais moi je pense que c'était plus dans la foi, puisque plus tard, dans Hebrew chapitre 11, Basa ben, comme ça, biso, na, 11, 7, temps rapidement. Hebrew chapitre 11, verset 7, c'est par la foi que Noé divinement averti divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient qui s'obtient par la foi. C'est-à-dire que le a non? Acte ou bien tout ce que Noé faisait, il le faisait donc. C'est-à-dire Nzambe a monné donc à ses peines Noé puisque c'est là qui homme juste donc intègre marche avec Dieu. La Bible nous commençait dans le boucanganou, boucanganou malandéco juste intègre et marche avec Dieu. Puisque puisque ceux qui osa juste telibosso Nzambe, moi Nzambe. Azané, gosalate. Sosos en intégrité, c'est-à-dire, cest ça dit aux amoutmoko, aux a tellement na moralité. Oitemana, na tangu, au lobby, li cambo, saliango, tangu, au kambosali li tangu, au sali, cambo, saliango, avec le respect, avec, avec, avec le possède, au salango, malamou. Et quand tu marches avec Dieu, tu peux pas prendre des décisions seul. Et nous voyons ici que, à l'époque, Noé n'était pas devant la télé comme toi et moi aujourd'hui. Noé n'a pas eu le temps d'écouter cette parole que toi tu écoutes aujourd'hui. Noé n'a pas eu la grâce de lire la Bible puisqu'il n'y en avait pas. Noé n'a pas eu la grâce de demander pardon puisqu'il ne connaissait pas le concept. Noé n'a no, no, pas eu le Saint-Esprit en lui. Il n'a pas eu. Il n'a pas eu. Mais yo l'elo tu as... J'ai dit à la, à la, dans la réunion de la fois passée, tu as la Bible chez toi à la maison. Une Bible. C'est-à-dire que tu as toute la connaissance du monde dans ta maison. Mais au salamouté. Tu passes ton temps à des choses euh, bizarres. Tu passes ton temps à regarder des émissions des heures et des heures tu passes ton temps en, euh, en, en téléphonant, tu passes le temps, tu ne sais pas, c'est-à-dire tu passes le temps à des choses qui ne donnent pas la vie, qui ne te construisent pas. C'est-à-dire tu n'auras pas d'excuses. Et Noé n'avait pas une montre pour savoir, pour faire des, des, des programmes, de plans, que oui, demain, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est-à-dire il le faisait, tout cela, par la foi. Un homme juste, intègre et marche avec Dieu. Ce sont les, donc les trois éléments où est-ce que Noé a joué grâce à la mission Noé a joué grâce à la a grâce à la la famille. Noé a la grâce à la la race humaine. Na le cas où N'a y a Nakatia Kindumba, Nakatia Mouyibi, Nakatia Milangwa, Nakatia Kindoki. Ce so qui ki y a aux Anabatoura Moussala Makambouanate, ça trouver trouvé au juste. Puisque le monde est tellement rempli de péchés. Le monde est tellement rempli de mauvaises choses. Le monde est tellement rempli de mauvaises influences. Que Batu mingi, mime ba oba nzambe na kombo, basa la na motema na bangomoko. moko. Alwa kombe pli fortrezo, ba okutu, ba yibi nzambe te. Bah, bah, so il y, y, y a y a des gens comme ça pour à la famille bouddhiste à la famille musulmane à la famille je sais pas catholique pour Bible et ça le pour sango pasteur pour curé pour Bible et ça pour c'est pas pour lui en fait mais pourtant Dieu a tant aimer le monde qu'il a donné son fils afin quiconque croit ne périsse point. C'est-à-dire que c'est une responsabilité. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu sans comprendre ces choses. Mais lobby, question est-ce est que ceux qui ont dit que nous ne nous pas être une encore une fois. Alors, maintenant, imagine-toi que grâce au Zamba, il y a de comprendre ce qu'on m'a fait. Mais le but que quand tu as l'arche, il y a Noé, bien sûr, il y a un moment qui est par instruction à mais qu'on va sauver notre déluge, la déluge. Et ça est fort n'a été et lui ne savait pas ce qui allait se passer. Zamba keu, n'a trouvé grâce dans misu. On trouve plutôt grâce dans misu na Alors ça là, ba basia ba na Et puis ba ona, ko Et puis ces bêtes là, ces bétail, qui par ordre. Par ordre. Pourquoi Puisque c'était la voix de Dieu. L'animal écoute. Écoute la voix de Dieu. Et bah, tout bas ça qu'on comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, je t'en rapidement, Matthieu. Matthieu, chapitre 24, verset 38. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient. « Et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Moi, bah ça programme na bango samedi soir samedi chaud, la fête des enfants la fête des parents la fête des pères la fête du mariage séminaire sur comment réussir ta vie séminaire sur comment percer dans dans dans ta génération séminaire sur je ne sais pas comment euh, euh, euh, comment dit comment vaincre les démons de ta vie euh, séminaire pour euh, comment euh, euh, attirer la bénédiction financière sur ta vie dêtre il l'eau Et lobby c'est l'enlèvement. Mais les gens ne savent pas. Demain, c'est l'enlèvement, mais tu ne sais pas. Lorsque tu es en train de faire ces choses-là aujourd'hui, toi, tu penses que c'est toi qui es le maître de ton temps. Il y a un exemple simple que je donne. Une montre. Bon, moi, je, je ne porte plus de montre. Depuis que tu la montre, tu quatre la portable ceux qui ont la montre, cette montre-là, te montre l'heure. OK? Donc, la montre sert à montrer l'heure. Ils ont so, l'accent heure. que Oui, tu as commis huit heures, tu as commis dix heures, tu as commis vingt heures. Mais là ce qui est un mot, une montre que l'on a dit beaucoup la Messa. Montre, quand que je veux dire, on montre, mais sauf que yo n'y a montre, il faut que tu as la montre. Est vous -vous Pour y aller, pour y aller, la faut il faut mokili. il faut ta il faut il faut ta il faut il faut ta il faut il L'arche est en train d'être construite. Tuous parle de tous. a L'homosexualité un l'église évangélique, l'église baptiste, l'église en Allemagne, l'église en France, l'États-Unis, il y a des gens qui sont à la rencontre des homosexuels chaque jour, sur Youtube, sur la chaîne, puisque le monde leur appartient. Quand on de c'est un mot Lucas montre la ne faut pas montrer comme qui est un Puisque c'est de là que vous avez de discerner la fin du temps. So que Noé, sûrement, tu allais rater. Il y a un à côté de la Puisqu'apparemment, il y a un Il y a ben euh, Il y a y a Il y a Puisque Dieu avait, n'est-ce pas, choisi Noé pour Noé habiter sa famille. C'est-à-dire, ceux qui y à, à l'époque, tu ne faisais pas partie de la famille Noé, tu allais sûrement périr quand il y a déluge déluge. Alors, ce qui est là, nous allons élargir tant. Nous à élargir la possibilité de la sauver. Après, si nous... Mon responsabilité y a Et quand je dis qu'on dit «», c'est-à-dire tu crois réellement que c'est à lui que vienne la vie. C'est à lui qu'appartienne, n'est-ce pas, la vie éternelle. C'est-à-dire, si tu vis encore dans les péchés on dit que déposez ma yo, on dit que se dit zambete. Ou corps, âme et esprit n'anzambe. Au tel magamia, tu n'as si ma pamba. Au comme il faut, mais la maculanzambe. Au comme la quoi maloba Entre temps, tu regardes à ta montre. Il est quelle heure? Tu regardes à ta montre. Il est quelle heure? Puisque ce que nous vivons, le corps est tabac. Tabakoutou, a yoka ki son, a kote nakatia bateau. Sans ouvrir le kwa n'goulou, n'goulou koutou, a yoka ki son, a kote nakatia Mais comme aux amoutou, tu as encore une grande responsabilité. Comme aux amoutou, tu as besoin de prendre Dieu au sérieux. Au sérieux. Puisque Nzambé a lingyo. Nous avons pont, messager, porte-parole, représentant. Mais nous vivre, nous avons vu na nous avons vu que nous avons que nous pas que nous avons ils nous nous vivre. Pendant qu fait, que vous avez eu la est-ce que vous avez souffré, vous êtes malade, vous êtes malade, vous êtes curable. Vous avez tout, vous avez des cartes, des, visa, des cartes illimitées, vous avez le compte de qui vous et combien, il faut que vous avez, combien, vous avez chaque jour. Mais, vous avez, un avez le cancer par exemple. Vous avez le cancer par exemple. Vous avez le cancer par exemple. Avec, tout ce, avec toute cette fortune, à aucun place, mon Mais, yo, tu acceptes de passer ton temps à chercher la, la, la fortune, mais oh, au bon c'est qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est aller la vie éternelle. C'est ça, ça, ça l'essentiel. C'est ainsi que Yeshua dit, je répète encore cherchez d'abord le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Puisque notre vie sur terre, il s'agit d'un à prendre un temps. Okay. Si tu as 50 ans aujourd'hui, sache que au vivre maximum dans vivre minimum. Si tu as aujourd'hui 60 ans nayo, le ça on s'approcher vers. C'est pourquoi moi je m'étonne lorsque je vois des gens qui ont atteint l'âge de 70 ans ou 70 ans. Mais ce que ça peut être la position pour de managers ou bien politiciens. Au lieu de faire le bien, c'est racheter à la moitié de langue, Mais non sont ceux-là qui ce sont ceux-là qui sont dans des loges pour accentuer n'est-ce pas bien que ko protection ko mystique. sont sont eux qui se mettent n'est-ce pas ko comploter contre des nations, ce sont eux là. Pourquoi Puisque la plupart de ces gens leur âme est vendue. Mais si toi par hasard tu te retrouves que et que tu es encore tu es encore sensible quand tu participes, n'est-ce pas, à un complot ou et que que Dieu a besoin de toi. Toi, deux fois, lorsque tu fais des choses, tu, fais, tu commets de péchés, mais puis à un certain moment, Nzambé a commis à stopper, il a commencé se dire, ok, c'est un message, il a besoin de toi. Zonga matala montre. Nzambe, ça a besoin toi. »« On a besoin au salé On a besoin au nîmelaïe. 1 Pierre chapitre 3 verset 15, comment je suis pour notre exhortation à Bissot 1 Pierre 3 16, non plutôt 1 Pierre 3 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison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 aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Bon et ezaboy. Bon compagnon malam. Job a hein, livre à Job a quelque part, bah En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, a à quel an, nous enveloppe pour porter l'esprit. Il y a esprit depuis des années, esprit a dit « Voici son corps ». « Talanzoto » C'est-à-dire, le corps que nous portons est une enveloppe dans laquelle, dans laquelle se trouve notre esprit qui est nous, en fait. Ça a compliqué pour ma question sur ça. Pour peut-être en gros. Mais là, je voulais dire seulement que « à mon liwa » physique « corps là Kostopé mutu namabe » Deux fois, Kostopé Moutou a débordé. Deux fois, costopé Moutou, voire même a perdu vie éternelle. Il y a important de comprendre ce Ce que c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est c'est que c'est il y a un subitement. Peut-être que a tellement à préserver, puisque nous pêchons dans notre corps. Puisque lorsque notre corps pêche, ça affecte notre esprit, qui euh, détruit, n'est-ce pas, la relation avec Dieu. C'est ainsi que lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous protège, et protège même notre corps. C'est-à-dire notre corps euh, va commencer à obéir à notre esprit si nous vivons avec Dieu. Ça dit même ceux qui tentation il y a des bibelots, disent que non, Dieu ne laissera jamais une tentation dépasser, n'est-ce pas, le niveau de notre foi. Ça dit quand tu as la foi en Dieu et que la tentation arrivait, Dieu va faire en sorte que cette tentation ne puisse pas euh, comment dire, dépasser le, donc euh, le, le degré où oui, le, donc, le degré de ta foi. Ça c'est ça ce que je voulais dire. ici, si, que Malgré que nous bat pas Donc, un pierre, trois, vous avez que non. Nous de tout mouni, titan, Pierre a dit que a même coupé sa parole, coupé nouvelle, a coupé sa parole, il sa bonne nouvelle, il a coupé sa parole, une a coupé sa parole, il a coupé sa parole, il a coupé sa parole, a coupé sous cané il est grisé l'homme de mourir une seule fois et l'incomparable nzambe a abondé ceci de façon que tangou makamounia sto yeshua kende qui aïko sa namukili je veux dire et si là et ça l'a vraiment accompli c'est pourquoi parce tout est accompli ça dire les loscoteza awo tout un arche moko virtuel arche moko invisible et ça lui quand on voit la selon calendrier yeshua et moko oh lobi même le Fils ne sait pas, mais c'est le Père qui sait la fin de toutes choses. Mais lorsqu'on fait avant il y a une partie qui est négligée, il y a l'enlèvement. Puisqu'un enlèvement est qu'il y a avant la tribulation, Pourquoi Puisque Dieu voudra que les bandes aient ya tribulation. C'est-à-dire, il y a un enlèvement victoire. Pourquoi Puisque les bandes ont une tribulation. Ok, tant que l'antichrist a régné la normalement. a a a a zon a zon sikoyo zon le montre les autres a a a a vous remarquez que la vidéo est un peu laïe par rapport à la vidéo sur l'ensemble de la C'est pour dire que Dieu me met à cœur de te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. C'est pour ton bien. Dieu ne perd rien si toi tu ne l'acceptes pas. Mais la volonté de Dieu est que tu qui un peu Mais ce que je veux dire, c'est que la justice que cette parole, que ce message aide, console, sauve quelqu'un. Toi qui peut être pasteur dans l'église de Peut être que des fois, on a dit vidéo, tout ça la Mais des fois, tu te sens aussi interpellé. Mais tellement, dans l aura, l aura, l aura, qui pasteur, on aura le pasteur, peut être que ceux qui ont contacté Bissot, peut être qu'ils ont sonné, dès qu'on a où est-ce apôtre, pas bishop Nous avons besoin de Avec tout ce que tu as fait jusque là, nous avons dévoilé. Avec tout ce que tu as fait jusque là, nous avons besoin de besoin de Profiter la patience pour nous aider, nous devons vivre en ordre. Nous devons nous partager sur Mais... Mais le boy est Et ça, c'est quelque chose que tu as La combat Yeshua. Que Dieu vous bénisse. Shalom.